Et eh bien bonjour les amis, c'est Nono et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne où on découvre et on survit dans les caves de la 1.17 Donc nous on va pas perdre plus de temps, c'est parti Donc Minecraft a récemment sorti le snapshot rajoutant les caves de la 1.17 j'ai testé ça en solo et je les ai trouvés magnifiques donc je me suis dit pourquoi pas vous les faire montrer en vidéo donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ok donc on va se faire notre petite survie donc c'est parti on va récolter du bois comme survie basique euh, j'ai vu un village à ma gauche donc on va y aller juste après et après cela on va aller chercher des caves donc on récolte le bois, c'est parti Hop, voilà On en aura 6, nickel Hop ah. On a déjà des sticks. Hop, on va se faire une épée. Et on va aller directement au village, on va se faire aussi une hache. Hop. Et une pioche. Je pense que ça sera suffisant. Ok, il commence à faire nuit, c'est génial. Heureusement qu'il y a un village. Donc on va y aller tout de suite. Bon j'espère qu'il y aura des choses dans le village. Sinon, je serai dégoûté quoi. Hop, on récupère la terre. C'est parti. Ok. Voilà donc la première maison. Est-ce qu'il y a des coffres ou pas Non, on a des bibliothèques. C'est pas ce qu'on veut. ça yes, uh, ou pas mal déjà. Une optiienne, des jambières, c'est pas mal. Ici aussi on a un coffre. Avec, ok, des pépites, ok. Bah et eh. C'est très très bien. Est-ce que le village continue juste en haut Je pense pas. Ah si, il continue. Oh. Est-ce que tu as un coffre pour moi s'il te plaît Oui. Merci. Hop, voilà. Voilà, on est... Très très bien, donc alors déjà on voit euh, une partie de la cave, juste là, là, je crois. La cave, donc on va se diriger. Hop, c'est parti. Voilà, on va voir ce que ça donne de dehors. Hein. Déjà, c'est magnifique. Ah, ouais, ah, ouais, ah, oui, ah ok. Ouais. Est-ce que ça donne les caves, les nouvelles caves là c'est celle -là avec de l'eau donc c'est pas officible on pourra pas euh, prendre euh, les minerais là il y a de nouvelles plantes aquatiques je pense elles font de la lumière ça c'est vachement cool mais voilà ce que ça donne c'est magnifique donc maintenant on va aller chercher des caves mais il y a l'air d'avoir une faille En enfin, une, une belle faille donc c'est parti, on va y aller. Euh, hop, on a de la cobble, donc on va pouvoir se faire des pioches. J'ai la plaine hein. crafting. Voilà, une, une épée, non on n'a pas assez de pioches. Euh, de. Non. Donc on va faire ça. Hop. Voilà. Le faire venir ici s'il te plaît hop voilà est-ce qu'on a euh, on a des bûches aussi tout on va passer par ici pour éviter tout risque avec la lave hop voilà bon déjà on voit c'est magnifique je l'ai vu en soleil qui était beaucoup mieux mais elle ça va ça va oh ah, oh, c'est malade! Non, je vais récupérer tout le fer qu'il y a. Là, je. Bon, j'ai cru voir un squelette, mais bon. On va récupérer du charbon aussi. Hop. Voilà. Ok, je pense que là c'est bon. On va se faire un petit four. Toi qui le Hop, voilà. Le petit fer. On va récolter encore on se faire un full stuff Et moi je vous retrouve dès que j'ai le full stuff A tout de suite Ok les amis c'est bon je suis en full stuff faire. Donc c'est parti on récupère la table de craft Et le four en même temps Perfecto et c'est parti On va aller dans la mine juste à côté Hop Voilà Ok C'est parti voilà, je crois qu'on a une cave un peu mieux ici. Enfin, j'espère. Je crois, je crois, je crois. Oh, oh, nice. On a le trou de la dernière fois Voilà qu est-ce qu'on a Ok, les amis, me revoilà. Donc, je pense qu'on a trouvé une belle grotte. Ouais, je pense. Voilà à quoi elle ressemble, les nouvelles grottes. Voilà on a un Minecraft mais euh, ça ne nous intéresse pas Nous ce qu'on veut c'est les votes Donc on va descendre, on va contempler tout ça Bon déjà c'est énorme Regardez moi ça il y a un truc juste en haut Donc ça va là bas, là bas, là bas, ça va n'importe où Donc, En vrai c'est énorme Donc euh, on est même moins couche 4 Je ne savais pas qu'on pouvait descendre autant Mais bon alors, on va visiter un peu. Je crois que ces grottes, elles sont en dessous de la couche 0. Ok, les amis. La bande a du Diams. Donc, on va aller le récupérer au plus vite. Voilà. Oh, oui, du Diams. Oui. Ah, ok. Ok, que de Diams. C'est déjà très, très bien. Donc, Voilà. Il y en a ici aussi. Hop, voilà, ok. De l'amoureuse. Ouais, vous connaissez. Donc, ce que c'est du Dams, bien évidemment. Donc, on va encore explorer un peu plus. Voilà on a de l'amoureuse juste en haut, ok. On est à la couche moins 1. Ok, bon. bon, on va descendre. Wesh, oh. Ah, je me tiens dessus. Voilà, ça continue à descendre. Ok. Ici aussi. Wow. Ok, mais c'est... <rire> moins 48. Wow. Ah ouais, ça descend gare et bas. Ok. Ok, donc, on va descendre encore un peu plus. Voir si... Il euh, n'y a pas encore du dames, et regardez les caves. Par contre, il y a pas mal de mobs. Voilà quoi. Hein. On entend des shoots de partout. Bon, là-bas, on arrive d'une euh, saison. Ok, ça descend encore. Ok. Bon, on explore hein. à balle. Vraiment, hein. bon, parce que ces caves, elles sont magnifiques. Hein. Bon, je crois que l'histoire du moins zéro, je pense que ça va un peu changer les règles de Minecraft. Et ça, c'est vachement cool. Donc, on continue. Ok, on a un peu une petite rivière. Là aussi. Hein. Encore des yams. Eh bah, ben, dis donc. Vous êtes pas aujourd'hui ou quoi Ah, mais tellement c'est ça. On est à medium Ah, mais si, il y en a pas mal là. Oh Cassez-vous les ombards Voilà, je pense que la grotte elle va se terminer juste là. Et ouais, c'est ça. En tout cas, elles sont gigantesques C'est incroyable En conclusion. Les grosses sont gigantesques, elles vont plus bas que d'habitude et euh, c'est rempli de mobs, ça c'est moins cool par contre mais le reste c'est vachement cool et on y trouve tous les minerais possibles que ce soit du diamant au charbon et ça c'est vachement cool donc en gros je pense que ça va refaire tout Minecraft ces grottes hein. Bon, nous je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo en tout cas si elle vous a plu je vous invite à vous abonner à la liker, à la partager ça me ferait très plaisir et j'ai 3 milliards de flèches dans l'épaule, dans le bras, dans la tête, partout. Hein. Ça m'énerve, merci de bombes. Et euh, nous, on se dit à bientôt pour une, autre, une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao